Dans cette vidéo, je vais vous parler des cartes Pokémon, de ma collection et de comment faire de l'argent facilement avec. Pour commencer, je vais donner un conseil super important pour tous les jeunes collectionneurs de cartes Pokémon de 4 à 7 ans qui me regardent. C'est de jamais vendre ou échanger ces cartes Pokémon, car elles peuvent prendre beaucoup de valeur en grandissant. Sérieusement, si je pouvais retourner dans le temps à l'époque où j'échangeais des cartes dans la cour de récré, je m'éclaterais la gueule. Hmm eh, hey, beau gosse, non, échange pas tes cartes, ça vaut des centaines d'euros, ça va nous servir plus tard, vraiment Ok, je veux bien, mais il en faudrait plus des cartes pour se faire de l'argent Avant de vous parler de comment se faire de l'argent facilement avec des cartes Pokémon, sachez que cela reste très difficile, donc à ne pas prendre à la légère. Pour ma part, je suis un professionnel de longue date qui pratique la vente de cartes Pokémon depuis le buzz de 2020. Il y a plusieurs méthodes d'achat-revente de cartes Pokémon. Il y a la revente de cartes simples, vous achetez une carte sur internet à bas prix et vous la revendez après quelques mois une fois que la valeur de la carte a augmenté. La deuxième méthode est celle des boosters de cartes Pokémon. Au lieu d'acheter une carte, vous achetez un booster de 10 cartes sans savoir ce qu'il y a dedans, et vous attendez plusieurs mois, voire plusieurs années, pour le revendre à un très bon prix selon le booster. Mmh. <coughs> pour vous donner un exemple concret, j'ai acheté un booster de cartes Pokémon série Pokémon Go 2015 à 139 euros il y a quelques mois à un vendeur à la sauvette de Châtelet. J'attendais cette vidéo pour découvrir le prix actuel d'un tel paquet de cartes Pokémon avec vous. On regardera ensemble le prix en fin de vidéo pour voir les bénéfices, donc restez bien jusqu'à la fin. Faire de l'argent avec des cartes Pokémon c'est bien, mais vous vous demandez sans doute est-ce que je gagne assez pour en vivre La réponse est oui. Je gagne ma vie intégralement grâce à la vente de cartes et au RSA. A compter d'une carte vendue par jour et en déduisant le timbre postal pour l'envoi de la carte, on arrive à un salaire mensuel d'environ 14 euros brut. De quoi se faire des petits plaisirs de la vie de tous les jours. Bien évidemment dans ce métier il y a aussi des coups de chance. Une fois j'ai trouvé un booster de cartes Pokémon dans une fête foraine pour seulement 25 euros. J'ai marchandé le prix pour le descendre à 15 euros et après quelques minutes de négociation, j'ai payé 25 euros. Une fois à la maison avec mon trésor, j'ai regardé sur internet sa valeur et par chance le booster était tellement rare que je ne l'ai même pas trouvé sur les sites de cartes Pokémon. Donc je vous souhaite la même chance que moi pour vos affaires. Si vous êtes curieux, je peux vous parler de la carte la plus rare de ma collection. C'est une carte Salamèche, Charmander en anglais, qui date de 1996, avant que Salamèche ait son design final. La voilà. C'est une carte de Salamèche magnifique qui vaut des centaines d'euros aujourd'hui. Bien, passons à ce que vous attendiez tous en regardant le graphique des prix actuels du booster Pokémon Go 2015 que j'ai acheté 139 euros. Alors, on peut voir sur le graphique que J'espère que ce tuto sur les cartes Pokémon vous a aidé à sortir de votre mode de vie nul. Vous avez maintenant tous les éléments de votre côté pour réussir dans la vente de cartes Pokémon. N'hésitez pas à me dire en commentaire la plus belle carte de votre collection. Je vous fais des bisous et abonnez-vous pour plus d'adresse.